Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne intitulée Science et pesticides quand les intérêts privés s'en mêlent. Cette conférence va se dérouler en deux temps. Une première consacrée au débat qui va durer environ trois quarts d'heure. Puis une deuxième séquence où vous pourrez poser des questions. Cette deuxième séquence durera environ une demi-heure, mais vous pouvez d'ores et déjà, enfin quand la conférence, le débat aura commencé, poser des questions dans le fil qui seront sélectionnées. Tout de suite, j'appelle les trois intervenants qui sont tous les trois agronomes. Je commence par Pierre-Henri Gouillon, Bonjour Pierre-Henri. Donc Pierre-Henri Bougon est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à AgroParisTech Paris et à Sciences Po Paris. Pardon et à AgroParisTech. Euh, j'appelle maintenant Amandine Le Breton. Bonjour. Bonjour Amandine. Amandine est directrice plaidoyer et prospective à la Fondation Nicolas Hulot. Et enfin j'appelle José Tissier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour José. Donc José est expert associé au Conseil scientifique de la Fondation. Alors, ma première question sera pour Amandine. Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre cette conférence aujourd'hui et le livre que, la, que le Conseil scientifique de la Fondation vient de publier, ainsi qu'une note sur le glyphosate qui sera envoyée aux participants à la fin de notre conférence Oui, en fait, à l'occasion de ces 20 ans, le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot a, a donc publié un livre, paru en octobre aux éditions Odile Jacob, Intitulé Quelle science pour le monde à venir L'ambition de ce livre, c'est euh, d'abord de pointer du doigt les enjeux pour les sciences face aux défis du 21e siècle, mais aussi d'identifier les leviers pour que la science contribue euh, enfin pleinement à la transition écologique et sociale. Et donc, en complément euh, de ce livre, euh, la Fondation a, a initié la rédaction de deux Zooms, l'une sur science et glyphosate, pesticides, euh, qui est le support de la discussion. Euh, que nous avons aujourd'hui et l'autre sur les sciences économiques pour justement vraiment pouvoir illustrer les propos du livre. Euh, donc on a eu une conférence de présentation du livre le 5 novembre et on a maintenant deux webinaires, le premier aujourd'hui sur les pesticides et le second le 3 décembre qui portera sur les sciences économiques et où on aura la chance de voir intervenir Alain Grandjean, Laurent Cialom et Olivier Baudin. Merci Amandine. Donc effectivement, il y aura une deuxième conférence et on, on, vous, le, on vous redonnera l'heure le, et le jour à la fin de cette conférence-ci. Alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais qu'on commence par partir des, des constats qui sont à l'origine même de notre débat. Et euh, le premier constat, c'est l'effondrement de la population euh, animale, de certaines populations animales et notamment des insectes. Et pour ça, je vais passer la parole à Pierre-Henri. Est-ce que tu pourrais nous faire un point rapide sur cet effondrement et aussi nous dire pourquoi cela peut à terme impacter de façon irréversible la biodiversité On constate donc que depuis quelques dizaines d'années, disons 30 ans, que les effectifs des populations d'insectes s'effondrent euh, en gros, donc le, le seul chiffre qu'on ait qui soit un peu sérieux, il a été réalisé dans des, dans des zones protégées en Allemagne où on a vu que 80% de la biomasse d'insectes avait disparu euh, en 30 ans. Hein. Et euh, c'est un phénomène très général. Tout le monde, tout le monde maintenant, c'est devenu un lieu commun de dire que les vieux comme moi se souviennent encore du temps où quand ils parcouraient quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute, il fallait qu'ils nettoient leur pare-brise, alors que maintenant, il n'y a plus besoin. Alors évidemment, ces insectes, c'est n'importe quels insectes, y compris bien sûr des insectes extrêmement utiles comme les abeilles, mais aussi comme les, les, les coccinelles qui mangent des pucerons, etc. Ça veut dire qu'on n'a plus de défense naturelle contre les ennemis des cultures, ce qui est quand même très embêtant, y compris pour l'agriculture. Et puis, euh, on voit ça sur les insectes, mais en fait, on constate que c'est vrai aussi pour les batraciens, que c'est vrai aussi pour les reptiles, que c'est vrai aussi pour les oiseaux, pour les mammifères. Et euh, donc, on a un effondrement généralisé euh, des formes vivantes. Alors, il y a tous les animaux, mais il y a aussi les plantes. Il y a toute une série de plantes qui sont en difficulté. Et on imagine bien que si les insectes continuent à s'effondrer, à un moment ou à un autre, les problèmes de pollinisation vont devenir des problèmes très importants. Donc, c'est tout le monde vivant qui est menacé euh, par cette disparition globale. Alors, les insectes disparaissent largement à cause des pesticides. On va y revenir. Euh, mais euh, ces pesticides ont certainement aussi une action directe sur d'autres organismes comme les batraciens, en plus de leur point direct du fait de faire disparaître les insectes, qui sont la nourriture principale de beaucoup de ces animaux. Donc, euh, par la, la chaîne de, de, de, la chaîne trophique, hein, le fait que les organismes se mangent les uns les autres et que les écosystèmes sont des sommes de connexion entre organismes, eh bien, on est en train de voir s'effondrer tout le monde vivant qui nous entoure, et c'est extrêmement préoccupant. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais passer à un deuxième impact, enfin un deuxième constat qui est à l'origine de ce débat. Euh, Pierre-Henri, tu l'as dit, il n'y a pas que les, les, les petites bêtes qui sont impactées, il y a aussi les grosses comme nous. Et je voudrais parler de l'impact sur la santé humaine. Et pour ça, je vais passer la parole à José. Quels sont les principaux impacts établis sur la santé humaine, impacts des pesticides Parce que qu'ils sont établis, c'est fait. Bien. Merci Juliette. Bonjour à tout le monde à nouveau. Alors, avant d'entrer dans les détails, pas trop, pas trop, Juliette, mais <rire> je voudrais quand même rappeler que l'exposition aux pesticides est devenue un sujet de de santé publique qu'assez récemment, alors que les pesticides sont utilisés au moins depuis l'Antiquité. On connaît les sulfates d'arsenic pour traiter des champignons de la vigne. Euh, les, les autorités publiques ne se sont emparées de, du sujet que dans les années 30 aux États-Unis. Et c'est intéressant de remarquer qu'à une période où on essaye de lier problématiques sociales et problématiques environnementales, c'est précisément face à des luttes sociales à des revendications portées y compris sur les tribunaux, des, des, une mobilisation de l'opinion publique via des médias, que les autorités américaines ont commencé à initier une politique publique euh, qui perdure jusqu'à aujourd'hui sur ces fondements avec deux points qu'on retrouve donc. Le premier, c'est rassurer les populations, garantir, euh, ou en tout cas faire semblant garantir la santé des populations, pour mieux permettre de continuer à utiliser les pesticides qui étaient vus, qui sont toujours vus, comme un facteur de productivité de l'agriculture, un facteur de modernisation, avec une, une idéologie dont je reparlerai tout à l'heure, l'hygiène agricole. Euh, voilà. Alors, sur la question de, du lien pesticides-santé humaine, je crois que la référence en France, c'est l'Inserm, l'Institut national de, de la santé et de la recherche médicale, qui a publié un une, une, une grand, grosse étude en 2013 qui devrait être réactualisée assez prochainement. Euh, L'INSERM a montré qu'une euh, exposition aux pesticides euh, est, est, est reliée positivement à l'apparition euh, ou à l'augmentation du risque d'apparition d'un certain nombre de, de pathologies. Les plus fréquemment cités sont, sont des cancers, par exemple des cancers de la prostate, des cancers du sein, euh, des cancers... Euh, euh, du sang, de myélome, lymphome, et également des maladies neurologiques, Parkinson, par exemple, assez souvent. L'INSER m'attire l'attention, par ailleurs, sur la question des expositions au stade, pour les femmes enceintes, au stade prénatal et des jeunes enfants, très jeunes enfants, au stade de, euh, périnatal. Et enfin, sur le fait qu'on n'est pas très, très bien outillé en France, pour suivre tout ça, parce qu'on n'a pas de recueil centralisé des, des utilisations euh, région par région permettant de, de relier très très facilement l'apparition de telles pathologies avec les autres. Deux, deux exemples peut-être, le chlordécone qui a été utilisé euh, sur les bananes aux Antilles très longtemps, trop longtemps, et avec pour lequel on a établi le lien avec euh, un cancer de la prostate, et le glyphosate. Euh, dont tu as fait un peu l'économie de toutes les, les pathologies qui sont euh, euh, susceptibles d'être causées par lui. Il y a un lien qui est absolument établi, c'est le lien entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien, une maladie du sang, mais également des problématiques qui renvoient à des maladies des reins, des maladies euh, des perturbations endocriniennes, des troubles de la, de la, de la reproduction. Euh, des maladies euh, au, euh, au niveau du système nerveux périphérique, etc. Très bien, merci beaucoup José, euh, donc, et merci à, à tous les deux d'avoir posé un petit peu le cadre. Alors, euh, le problème avec euh, cette, cette table ronde, sciences et pesticides, c'est que, euh, on, on, les intérêts privés, on ne va pas aborder tout de suite, parce qu'il y a un problème et des difficultés inhérentes à la recherche elle-même. Et euh, je voudrais maintenant euh, engager une, une partie du débat où on n'aborde pas encore l'ingérence des intérêts privés, mais on explique comment et pourquoi le, le problème est complexe par nature, parce que, évidemment, ça contribue beaucoup à favoriser comme on le verra plus tard, l'ingérence des intérêts privés. Alors, José, est-ce que tu peux reprendre la parole et nous expliquer en fait quel est le problème et en quoi notamment euh, la discipline la toxicologie n'est pas euh, une science facile pour démontrer cela Alors, le premier point à avoir bien en tête, en fait, c'est l'unicité du monde vivant. C'est-à-dire qu'un qu herbicide qui va cibler un modeste liseron, bah, ça peut poser un problème de santé publique ça peut poser un problème pour l'environnement général, la biodiversité. Pourquoi Parce que les principaux modes d'action des pesticides peuvent concerner tous les règnes du monde vivant, depuis les bactéries jusqu'aux euh, euh, animaux, en passant par les, les champignons, etc. Les mécanismes physiologiques qui, qui correspondent à leur mode d'action sont en effet les mêmes ou, ou très voisins. Il s'agit de bloquer la respiration cellulaire, d'interférer avec la production, la synthèse de protéines, de bloquer la division cellulaire ou l'accélérer, de, de, de ralentir la signalisation, les transferts d'informations par voie hormonale ou par voie nerveuse. On, on retombe sur les mêmes mécanismes. Alors, La question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile d'établir euh, la toxicité pour l'homme de l'utilisation de des pesticides. Il y a effectivement des difficultés inhérentes aux disciplines scientifiques qui sont mobilisées. La première d'entre elles, c'est la toxicologie. Elle intervient en tout premier lieu. Il ne s'agit pas de, de, de tester bien sûr la toxicité sur, euh, sur l'être humain pour des raisons éthiques évidentes. On procède à des, à des tests sur les animaux, euh, ce qu'on appelle des tests in vivo, ou des tests sur des cellules animales ou des cellules humaines, euh, des tests in vitro. Mais on voit bien que dans cette démarche, en fait, on simplifie la réalité, on réduit la complexité du réel, ce qui va poser des problèmes de, de transposition, d'extrapolation euh, à l'homme de tous les résultats qu'on pourra obtenir. Par exemple, on va mesurer, on va tester une exposition continue d'une matière active bien isolés, alors que dans la vraie vie, les agriculteurs, par exemple, sont exposés à une multiplicité de produits chimiques, de pesticides, dans le, le cadre de formulations commerciales, de façon discontinue, de façon euh, diffuse, donc on n'est on est pas euh, tout à fait dans les mêmes conditions. C'est ce qu'on appelle les effets cocktail. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas à même, en, en toxicologie, d'apporter de traiter effectivement les effets cocktails, les effets additifs ou les effets indirects. Un deuxième élément à, au passif de la toxicologie, c'est qu'elle s'appuie, la toxicologie de laboratoire qui est, qui est euh, utilisée pour l'évaluation des pesticides, elle s'appuie sur un précepte qui date de la Renaissance, c'est la dose qui fait le poison. Alors ça marche pour les métaux lourds. Mais ça ne marche pas pour tout, tous les produits, en particulier les produits cancérigènes, puisque dès la première molécule, il peut y avoir potentiellement un, un cancer à la clé. Donc, la raquette la raquette de la toxicologie, elle a des trous. Alors, arrive au bout d'un certain nombre d'années euh, l'épidémiologie qui va, elle, observer des populations humaines, mais elle, elle le fait qu'après que, après que le, le pesticide ait été utilisé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il lui faut assez de recul, donc elle arrive souvent en, en, à contredire des, des conclusions de la toxicologie, mais elle est confrontée elle-même à des difficultés, c'est de faire le lien entre une pathologie bien particulière et une matière active ou un pesticide bien particulier, puisqu'elle va travailler sur des populations qui vont être soumises à des facteurs pendant 20-30 ans et il n'est pas toujours facile euh, de, euh, de, de, de, de trier là-dedans. Il faut donc être très vigilant dans le traitement pour éviter les biais. Un biais, par exemple, très clair pour, pour établir le lien entre le paration et le cancer de la peau. Eh bien, si s'il si s'agit d'agriculteurs, il faut pouvoir éliminer le soleil, qui est un autre facteur qui est susceptible de, de poser ce genre de, de cancer. Ensuite, une fois qu'on a établi la corrélation, il faut il faut il faut pouvoir montrer la, la relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'on est d'emblée qu dans, dans un traitement statistique des données, ce qui n'est pas très simple, ce qui peut faire débat dans le choix statistique, mais surtout qui une fois les résultats sont communiqués peut donner lieu à une malinterprétation ou à des incompréhensions, en particulier quand s il s'agit du, du grand public qui n'est pas toujours averti de la de la science statistique, et donc ça peut donner lieu assez facilement à manipulation. En réalité, une étude, une étude statistique ne fait pas le printemps. Il faut pouvoir croiser une multiplicité d'études. C'est pour ça que de plus en plus, on travaille avec ce qu'on appelle des méta-analyses qui essayent de synthétiser tout ça. C'est le cas. Les progrès qu'on a, qu a dans, dans la connaissance du glyphosate, par exemple, sont, sont, sont liés à, à ça. Et okay. il y a également, je termine, il y a également un dernier élément, c'est qu'il faut être à même de, de donner des explications sur les mécanismes d'action du pesticide et à ce moment-là, on commence à pouvoir annoncer des quasi-certitudes. Si, si on ajoute à ça qu'il y a souvent un délai, une latence entre le, la période d'exposition et l'arrivée la, de la pathologie, par exemple pour un cancer, il faut attendre bien 15-20 ans, euh, on comprend que l'industrie... Et beau jeu de re, de d'écarter les études qui lui sont défavorables et puisse cultiver ce qu'on appelle le doute et dire non, non, il n'y a pas de On va en parler. Alors merci beaucoup José. Euh, Pierre-Henri, peut-être un mot là-dessus et une illustration avec les fameux néonicotinoïdes qui, euh, effectivement, n'ont pas un effet direct, aigu, immédiat, mais la poursuite des recherches a permis de découvrir d'autres effets je bon, euh, pas c'est pas tant les néonicotinoïdes, enfin les néonicotinoïdes font partie des, de, ces, de ces produits qui sont extrêmement euh, actifs. Il euh, faut savoir que les néonicotinoïdes, maintenant on est sur des produits qui arrivent à agir au nanogramme sur les insectes. Hein. Et donc, euh, concernant la biodiversité, euh, les effets de ces produits sont, sont énormes. Euh, et, et la nouveauté depuis une trentaine d'années, je pense qu'il faut peut-être que les gens le sachent, c'est que Jusqu'à il y a une trentaine d'années, on traitait les champs quand il y avait des attaques. Quand un insecte attaquait les champs, bah on mettait un insecticide correspondant à cet insecte. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait. On traite à l'avance et systématiquement. C'est-à-dire qu'en réalité, on sème des graines qui sont souvent déjà enrobées de pesticides. Lorsque la graine germe, la plante va s'imbiber du pesticide et toute sa vie, la plante contiendra ce pesticide. Qui plus est, évidemment, tout ça va partir dans l'eau qui ruisselle du champ, ça va partir dans l'air parce qu'au moment où on sème les graines, il y a bien sûr des frottements entre les graines qui font partir les produits à l'extérieur. Le résultat étant donc que depuis une trentaine d'années, on traite systématiquement quasiment tous les champs de France avec ces produits extrêmement toxiques. Alors, oui. le, ce qui vient d'être dit, c'est important, c'est cette idée d'unicité du vivant, il y a un article tout à fait remarquable paru il n'y a pas très longtemps, signé par les ingénieurs de des entreprises elles-mêmes, hein, BASF, euh, Bayer, euh, Do Chemicals, etc. Et cet article dit que, et on y, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, cet article dit que ces produits sont, à 80% de ces produits sont toxiques pour des insectes non cibles, hein, c'est-à-dire que euh, et, et, et les produits en question, c'est pas seulement les insecticides, c'est aussi les herbicides et les fongicides. Donc, nous avons un problème de toxicité globale de tous ces produits hein, qui, dont, qui est reconnu par les entreprises. Et euh, on va voir tout à l'heure ce qu'ils en font de ce genre de données. Oui, global, mais du coup, ça, ça c'est d'autant plus difficile d'incriminer un pesticide en particulier. C'est là où vous voulez en venir euh, la publication dont je parle dit que 92% des insecticides, 75% des fongicides et 78% des herbicides tuent les abeilles. Voilà. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pu signé par les, des chercheurs de, des entreprises en question, euh, mais euh, ils ne donnent pas la liste. Mais si, on pourrait avoir la liste de ceux qui tuent et de ceux qui ne tuent pas. Ils l'ont eux, donc euh, j'espère que nous la donnerons un jour. Et évidemment que si on peut dire tel pesticide a tel effet, ce qui est remarquable, c'est que c'est vraiment tous ces produits, que c'est 80% des produits qui ont cet effet. Là, évidemment, la conséquence qu'en tire les auteurs de l'article en question, c'est qu'il ne faut pas interdire les produits sous prétexte qu'ils tuent les abeilles. D'accord. Donc, Amandine, pour clore cette partie sur les difficultés de, inhérentes à la recherche elle-même. Euh, J'avais envie de te poser une question parce que est-ce est que c'est facile de communiquer euh, ça auprès du grand public euh, Comment communiquer sur cet enjeu sans trop simplifier Comment vous faites à la Fondation Oui, parce qu'à la Fondation, on travaille beaucoup sur ces questions d'agriculture et en particulier les pesticides. Et comme viennent de le dire Pierre-Henri et José, et comme le dit aussi très bien le, le livre du Conseil scientifique, le doute est favorisé par la complexité. Et donc, ils viennent de présenter une première dimension à cette complexité, avec celle liée aux produits, à leurs impacts dans les formulations, les effets cocktails, les impacts sur les populations d'abeilles. Et d'ailleurs, comme le disait très bien José, il y a beaucoup de travaux, des méta-analyses qui sont qui sont, qui sont sont menées. Ça a été le cas de, de la Task Force sur les pesticides systémiques, qui réunissait 29 experts internationaux indépendants euh, et qui a fait une méta-analyse notamment sur les néonicotinoïdes. Euh, donc nous, sur cette base-là, en tant qu'ONG, c'est un appui de taille en fait, pour aussi avoir des, des éléments, on va dire, un peu plus simplifiés que la complexité et l'univers de l'ensemble des études de recherche. Euh, mais le deuxième élément de complexité à, à transmettre pour nous est très spécifique justement aussi aux pesticides, c'est la complexité pour expliquer les alternatives à leur usage. Euh, ça, c'est un point très particulier à l'agriculture, à la science agronomique. C'est-à-dire que l'usage des pesticides répond à une vision finalement simplifiée de l'agronomie. Il y a un problème, on a une solution qui est l'usage d'un pesticide à un moment donné. Or, en fait, on ne peut pas substituer cette solution pesticide par une seule alternative. Euh, puisque euh, aujourd'hui, en fait... Euh, L'enjeu, c'est pas de prendre pesticides après pesticides, glyphosate, puis néonicotinoïdes, puis autres, puis d'autres, puis d'autres, et puis essayer de les, les faire interdire. L'enjeu, c'est bien de changer l'ensemble du système agricole. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire pour nous, puisqu'on doit expliquer qu'à la solution simplifiée pesticides, on doit apporter une vision un peu plus complexifiée finalement du système agricole, puisque c'est bien le changement du système agricole qu'il faut, qu'il faut penser. Et donc, là, on s'appuie sur la science agronomique. Euh, donc, en fait, on a deux niveaux de complexité, nous, en tant qu'ONG, euh, à essayer de transmettre à un, à un plus grand public. Mais ce qu'on peut observer, c'est que tant que sur glyphosate, finalement, que sur les néonicotinoïdes ces dernières années, on remarque que les citoyens ont montré un grand intérêt, aussi une grande dire, maturité, finalement, de compréhension sur ces enjeux, malgré le fait qu'on entende, ça et là, des formes de contre-vérité, notamment dans les débats parlementaires, hein, où on a un certain nombre d'exemples, qui montre qu'on peut entendre quand même encore tout et n'importe quoi, même sur les néonicotinoïdes, et alors même qu'on a quand même beaucoup d'études, par exemple, qui montrent que les impacts avérés sur les populations, notamment d'abeilles. Euh, mais donc, voilà il y a une grande maturité des citoyens. Et nous, en tant qu'ONG, il nous faut aussi utiliser d'autres leviers, finalement, pour pouvoir rentrer dans cette complexité. Et c'est vrai que sur les néonicotinoïdes en particulier, Finalement, on s'est aperçu que l'impact sur les pollinisateurs et le fait de travailler sur les pollinisateurs et les abeilles a été un levier en soi, quelque part, pour intéresser et interpeller le grand public. Je pense, pour ma part, que deux dimensions ont joué. La première, c'est une forme de proximité affective avec cet insecte. Donc, c'est vrai que pour nous, ça permet de rentrer sur un sujet et de pouvoir faire ce travail de pédagogie ensuite. Et le deuxième élément, à mon sens, c'est aussi les aspects économiques qui ont pu être relevés... Euh, pour, sur l'impact en fait, euh, et la valeur du service écosystémique de pollinisation qui, qui a été chiffré à 53 milliards d'euros euh, par an par exemple euh, pour les abeilles qui sont des, des, des compléments on va dire euh, pédagogiques pour essayer d'intéresser, de faire comprendre toute cette complexité qui est, euh, qu est le monde vivant et la manière dont on peut l'appréhender. Oui, et puis c'est d'autant plus difficile que, euh, que maintenant il y a les réseaux sociaux et qu'il faut être hyper percutant et euh, et, voilà, et et pas se tromper dans le message très court que vous faites passer. Quoi. Et on a cette complexité-là, entre avoir une entrée d'un message très court, justement c'est pour ça que je parlais de levier mmh. sur les abeilles, je pense que ça, ça a aidé, on y reviendra tout à l'heure sur la séquence mmh. néoïde qui était assez intéressante, euh, et puis malgré tout le fait qu'il qu faille aussi essayer d'aborder cette complexité, parce que le vivant c'est la complexité, donc si nous en tant qu'ONG environnementale, ne faisons pas euh, l'effort d'essayer de l'expliciter de l'appréhender, euh, je crains qu'on s'en éloigne euh, collectivement euh, peu à peu. Donc on essaie de faire cet effort-là, mais tout en, étant, en ayant des, des leviers de communication qu faut qu'on essaye de toucher chacun dans, dans ce qu'il est. Ok, merci beaucoup. Donc on, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, comment les intérêts privés se saisissent de ces difficultés. Donc on, on, on l'a déjà abordé là dans la première partie, euh, le doute est quand même... Euh, constitutive de la démarche scientifique et euh, les, les intérêts privés en fait se saisissent de, de ça, euh, de cette arme et la retournent contre, contre, contre la recherche pour fabriquer du doute. Alors euh, finalement, José, je vais te repasser la parole en premier sur euh, ce, ce, ce sujet, pour introduire et, et, et dire rapidement en quoi euh, le, la construction et le fonctionnement même du cadre administratif et réglementaire est défavorable euh, à une production scientifique neutre. Oui, merci Juliette. Bon, rapidement, euh, comme on vient de dire, le sujet est quand même assez compliqué. Le, le premier point à avoir en tête, c'est qu'effectivement, les intérêts privés peuvent être défendus, efficacement, dans la légalité, en conformité avec les dispositions institutionnelles existantes. Bien sûr, il y a des, des pratiques borderlines, des, des pratiques illégales, les Monsanto Papers ont attiré l'attention du grand public là-dessus, mais pour l'essentiel, mon propos, c'est de montrer comment dans le, le quotidien, le cheminement normal des, des institutions, eh bien, l'industrie peut défendre ses intérêts de façon très efficace. D'accord, donc on ne peut va peut-être pas donner toutes les raisons, mais les principales, parce que le oui. temps passe. La, bon, je voudrais, bon, la, ré, la régulation d'abord, ce qui est intéressant de, de noter, c'est qu'elle est née, non pas d'une attention sur les problématiques de santé, mais elle est née euh, d'une volonté de faciliter les échanges commerciaux en faisant tomber ce qui s'appelait les normes euh, non tarifaires. Donc euh, ça, c'est l'esprit un petit peu dans lequel on, on, on a mis en place toutes ces institutions. Et donc, dès le début, l'industrie a été sollicitée, a occupé toute sa place euh, euh, à la demande des autorités. Et elle a réussi à imposer en fait une idéologie qui est celle de l'hygiène agricole, qui en, dans l'agriculture repose sur trois points assez, assez simples. Le premier, c'est oui, les pesticides sont dangereux, oui, mais euh, oui, nous pouvons… En, en, en réguler l'usage, même jusqu'à réduire pratiquement à zéro le risque, pour autant que les agriculteurs, les opérateurs euh, euh, suivent les recommandations qu'on leur fait et adoptent les bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important et qu'on retrouve encore dans, par exemple, quand l'ANSES donne un avis sur un pesticide, eh bien, elle, se, elle se cale exclusivement dans le cadre du respect. Elle, on n'envisage jamais que il puisse y avoir du matériel défectueux, une météo contraire, moi-même des, des erreurs humaines. Donc, l'industrie a, a contribué à fixer un cadre institutionnel et elle le fait fonctionner largement à son avantage. Par exemple, c'est elle qui introduit les demandes d'autorisation sur la base des études qu'elle fait dans ses laboratoires ou qu'elle fait faire par des laboratoires qu'elle finance. Ce sont des études qui lui appartiennent, qui ne sont pas rendues publiques, qui ne sont pas critiquées par les pairs et euh, quand, elle démarre, euh, quand elle remet le rapport aux, autres, aux instances de, de régulation, elle a donc le choix euh, de produire les études qui l'arrangent, elle peut écarter celles qui, euh, qui lui étaient défavorables, et en général, il n'existe pas encore d'études indépendantes puisque la molécule elle vient de sortir, et donc on est dans une situation très confortable pour, euh, pour l'industrie. Elle bénéficie donc du cadre réglementaire quand l'agence de, de régulation sélectionne les études qu'elle prend ou pas dans ses études. Elle bénéficie également de ce cadre réglementaire quand il s'agit d'évaluer ces mêmes études. Par exemple, on parle des critères de CLIMICH pour évaluer les études de toxicologie ou d'épidémiologie. CLIMICH c'est un cadre de BASF qui, en son temps, a précisé les, les, les, euh, les caractéristiques des études recevables. Et ce qui, ce qui, ce qui revient in fine, à écarter les études académiques euh, transparentes publiées dans des revues à comité de lecture au profit d'études euh, faites par l'industrie elle-même et qui ne sont pas publiques et qui ne sont pas reproductibles. Un laboratoire indépendant ne peut pas les reprendre pour en, ver, en vérifier euh, la pertinence. Le dernier point, c'est que dans le processus post-autorisation, c'est-à-dire une fois que l'on utilise le, le produit, c'est encore l'industrie qui est chargée de faire remonter les éventuels problèmes. Elle se trouve dans une situation jugée partie et elle en profite dans la mesure où en particulier les sanctions en France restent assez euh, assez raisonnables, pour ne pas dire euh, très faibles. Donc on comprend mieux que les agences de régulation, le FSA par exemple, puissent se considérer que le glyphosate ne présente pas de problème pour la santé, ne puissent pas ramasser les premières éthiques des perturbateurs endocriniens, par exemple. Ok, donc merci beaucoup José pour ce point très important, parce qu'en fait il est assez peu connu du, du grand public, et quand on regarde ça un petit peu de près, c'est complètement aberrant, c'est cette espèce de, con, de, de, de construction qui fait que la, la, la vérité scientifique, si je puis dire, a, dû, a beaucoup de mal à émerger dans le cadre réglementaire. Alors, Pierre-Henri, sur ce sujet, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire comment les, les marchands de doute exploitent ça Oui, je voudrais commencer par une petite histoire. Hein. Dans les années 1950, on a commencé à se rendre compte que probablement euh, le, le tabac était mauvais pour la santé, et en particulier causer le cancer du poumon. Quand je dis qu'on a commencé à se rendre compte, on s'est rendu compte bien avant, puisque Hitler avait décidé de faire la guerre à la cigarette. Hein. Euh, mais euh, dans les années 50, ça commence à chauffer un peu. Et euh, le 15 décembre 1953, une réunion se tient dans un hôtel à New York avec les grands cigarettiers et un ingénieur social. Alors, un ingénieur social, hein, c'est quelqu'un qui va faire de l'ingénierie de la société. C'est intéressant comme métier. Et donc, ce monsieur explique aux, aux cigarettiers que si jamais ils se contentent de dire que ce n'est pas vrai, ils n'y arriveront pas, que ça ne marchera pas. Que ce qu'il faut, c'est créer une vaste controverse et arriver à faire passer l'idée que le cancer du poumon, c'est un truc multifactoriel, que c'est compliqué. Et vous voyez, moi, je pense qu'on a tort ici, nous tous, là, on est en train de dire que la situation est compliquée. Dès qu'on dit que c'est compliqué, eh bien, on sert, on sert un petit peu des intérêts malfaisants. Donc, effectivement, à l'époque, ils disent, voilà, il va falloir dire que le cancer du tabac, c'est compliqué, c'est multifactoriel, et que si on veut comprendre les causes, il faut faire plus de recherches. Évidemment, les chercheurs sont très facilement convaincus de ça, et ça va très, très bien marcher. Ils vont réussir à faire croire... Donc, c'est multifactoriel et que le tabac n'est qu'un des éléments parmi d'autres et qu'il y aurait besoin de beaucoup de recherches pour savoir, etc. Jusqu'aux années 90, ils vont gagner 40 ans, quasiment 50 ans, avant qu'on finisse par reconnaître officiellement qu'effectivement, ils s'en sont de nous et qu'il y a des, des gens qui sont morts à cause d'eux. Voilà, et eh bien, on est dans la même situation avec les pesticides aujourd'hui. C'est-à-dire que… On a des phénomènes multifactoriels, et c'est vrai que le cancer du poumon, c'est multifactoriel, on est bien d'accord, simplement la fumée de cigarette, c'était le facteur numéro un de très loin devant les autres. Et bien, aujourd'hui, on a un effondrement des populations d'insectes, et cet effondrement, il est dû pour une immense majorité au problème des pesticides, simplement, effectivement, le grand jeu des industriels, ça va être de faire croire que c'est multifactoriel et qu'il faut plus de recherche. Alors, comment ils font Ils font des tas de trucs. Je ne vais pas vous faire la liste complète, c'est absolument infernal. Mais la première chose, déjà, qui est géniale, c'est sur le cas des abeilles, ça a été remarquablement travaillé. Hein, il y a des très bons, très bons livres sur ces sujets de, de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard, je vous les conseille. Euh, en plus du livre de la Fondation Nicolas Hulot, évidemment. <rire> et... Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Eh bien, ils vont favoriser toutes les recherches sur des causes autres que euh, les pesticides. Donc, on va voir des programmes de recherche sur pourquoi les abeilles s'éteignent. Et au lieu de, de regarder en premier les pesticides, on ne va pas les regarder du tout. On va dire, ah oui, bon, les abeilles, elles ont un problème à cause du varroa. Ah, c'est une petite bestiole, un acarien qui se fixe sur elle et puis qui éventuellement transmet des maladies. Il y a un virus machin chouette, il y a les frelons asiatiques, il y a, etc. etc. Mais ce, sont ce sont des leurs. Comment Ce sont des leurs. Ce sont des leurs, c'est vrai. Simplement, effectivement, c'est une manière de, de. Ça crée un écran de fumée qui fait que derrière tout ça, on ne voit pas les pesticides. Et du coup, eh bien, vous allez. Qu que, et quand on fait une méta-analyse, on va regarder la littérature, on va regarder les causes d'extinction des abeilles. Si jamais il y a eu plein d'argent pour travailler sur le varroa, et ben on va voir le varroa en premier. Les scientifiques, quand ils font des études, ils ont l'habitude de, de se battre contre une réalité qui ne se laisse pas toujours faire pour qu'on la comprenne. Ça, c'est ce qu'on sait faire nous en tant que scientifiques. Mais la réalité, elle ne fait pas exprès de nous tromper. Dans le cas présent, on fait exprès de nous tromper on donne de l'argent aux laboratoires pour faire les recherches qui vont dans le bon sens par rapport aux industriels, et on ne donne pas d'argent pour faire des recherches qui vont dans, dans le sens qui ne les intéresse pas. Et le résultat, c'est que objectivement, si je regarde les publications, je ne vais pas voir que c'est les insecticides, enfin, que c'est les pesticides, le premier problème. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer, et ça marche très très bien. C'est-à-dire que si vous regardez tous les trucs qui sont publiés sur « Pourquoi la biodiversité s'effondre », on va vous donner une multiplicité de, de raisons, exactement comme on disait pour le cancer du, du, du poumon dans les années 1950. On est dans la même situation, les de fumée fonctionnent très très bien, en plus, ils ont eu 70 ans pour, pour peaufiner leurs leur techniques, ils sont très très forts maintenant, ces ingénieurs sociaux, donc ils savent très très bien comment faire pour nous noyer. Et nous, scientifiques, on se fait avoir demandé à un scientifique normalement constitué qu'est-ce qui fait que les abeilles s'éteignent Il va vous répondre que c'est multifactoriel, il va vous parler du varroa, c'est normal, c'est ça qui sort le plus dans la littérature à l'heure actuelle. Alors, il y a des très belles études qui ont été faites et qui montrent effectivement les effets massifs de, de, des pesticides sur les abeilles et qui en plus d'ailleurs montrent les effets massifs des pesticides sur la sensibilité au varroa, hein, parce que On parlait tout à l'heure d'interaction entre les différents facteurs, et évidemment quand vous mettez un pesticide, eh bien, vous rendez la, la, la bête beaucoup plus sensible à tout quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires pour comprendre une chose. Ça fait 30 ans que les abeilles ont des problèmes. Bon. Et ça fait 30 ans que tous les insectes s'éteignent, hein. qu'on perd de la biomasse depuis 30 ans. Alors, ce serait extraordinaire que les abeilles, elles, elles se cassent la figure à cause de, de raisons qui sont propres à elles et que tous les autres insectes, ça soit pour autre chose. Évidemment, une raison globale, et cette raison globale, on la connaît, c'est le fait d'employer des pesticides de plus en plus puissants, et de plus en plus systématiques et systémiques. Et donc, on, est, on a maintenant... Une certitude, on sait que c'est ça quand on a bien compris le système et pourtant, les industriels arrivent à nous faire croire le contraire grâce à cet écran de fumée. Donc, quand on vous dit, il y a un problème là, mais il est multifactoriel, il faut faire plus de recherches, méfiez-vous, il y a peut-être bien un industriel qui est en train de vous tromper derrière cette histoire. Ok. Donc, merci pour cette description du de brouillard, si je puis dire. Euh, Amandine, pour, pour terminer juste sur cette partie, euh, donc, euh, le lobbying n'est pas un mot qui est réservé que aux, aux, aux industriels de l'agrochimie. Les ONG font aussi du lobbying. Mais euh, est-ce que vous jouez à armes égales Alors oui, on va peut-être pouvoir illustrer un petit peu ce brouillard et en quoi ça abrouille tout le monde, en effet. Euh... Bon, clairement, on peut prendre l'exemple de David contre Goliath, et ce n'est pas se, se plaindre juste pour se plaindre de dire qu'on ne joue pas à armes égales avec euh, les lobbyistes et les industries, euh, industries phytopharmaceutiques. Euh, un exemple qui est dans le livre du Conseil scientifique, à Bruxelles, les industriels et les pesticides sont donc parmi les plus actifs hein, des industriels, et par organisation, il est estimé qu'il euh, y a environ 3 millions d'euros et 8 personnes à temps plein pour défendre les intérêts. Euh, sans compter évidemment les représentants euh, du secteur agricole dont une majorité ou en tout cas une partie d'entre eux défendent ce, cette vision de l'agriculture. On voit bien l'armée qu'il y a euh, de disponible pour défendre une vision de l'agriculture versus... Alors nous, nos organisations, si on prend les organisations françaises, on est souvent un ou deux chargés de mission par organisation pour défendre et pour essayer d'expliciter ces enjeux. Et si je prends l'exemple de Pesticide Action Network, euh, Europe donc, travaille à Bruxelles sur spécifiquement la question des pesticides, ils sont six. Donc on voit bien que là, on est devant un, un, un monstre. Euh, et, et sachant que c'est bien à ce niveau-là que, euh, que se décident les autorisations, c'est par exemple à l'échelle européenne qui est autorisée la matière active et que donc, du coup l'essentiel des méthodes qui servent à évaluer les pesticides sont conçues et encouragées par l'industrie donc on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue et qui va jusqu'à la communication et qui va jusqu'aux méthodes que vient de décrire Pierre-Henri euh, un point seulement pour, pour compléter parce que je crois qu'on est un peu tenu mmh. par le temps euh, c'est vrai qu'il y a le lobbying et tu parlais de la place des citoyens ce qui est intéressant c'est qu'on observe quand même une double pression des citoyens et de la justice et et on est très loin hein, d'atteindre une vision de transformation de l'agriculture et de la réduction drastique des pesticides. Mais malgré tout, il y a des exemples qui sont intéressants à noter, comme par exemple euh, la victoire de Paul François, intoxiqué au lasso euh, et qui a gagné contre Monsanto récemment, ou la Cour de justice de l'Union européenne, qui en 2019 a annulé euh, les décisions de l'EFSA, qui refusait justement de divulguer les études de toxicité pour des raisons euh, commerciales. Euh, ça, c'est des, des choses qui montrent qu'il y a une vigilance accrue le travail sur les Monsanto Papers n'est pas pour rien. Voilà, ça tire des sonnettes d'alarme, mais on est très très loin de l'efficience de ça. On est très très loin d'arriver à, à inverser la tendance. Et je j'aurais donné un petit exemple euh, absolument euh, vraiment d'aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer sur ce plan-là. Je vous ai dit donc qu'il y avait un article publié par les ingénieurs des grandes entreprises de productrices de pesticides qui montrait que les effets chroniques de, de leurs produits sur les abeilles étaient, étaient, étaient mauvais. Donc comment ça se fait ça eh C'est parce que l'EFSA, donc l'organisme européen qui s'occupe de ces autorisations, en 2013 a proposé de regarder les effets chroniques des pesticides sur les abeilles. Ils ont proposé un protocole et c'est ce protocole qu'ont testé les ingénieurs des entreprises. Et selon ce protocole, on interdirait en gros donc 80% de leurs molécules. Ils en déduisent donc on ne peut pas mettre ce protocole en place parce qu'on ne peut pas interdire 80% de leurs molécules Et donc, ils, ont, ils sont en train de réussir, en tout cas, ils sont en train d'essayer actuellement au niveau européen de faire passer l'idée que quand on va tester l'effet d'un pesticide, il va falloir comparer l'effet de ce pesticide avec l'effet d'un milieu normal sur les abeilles. Eh bien, un milieu normal, d'après eux, ça doit contenir les pesticides. C'est-à-dire que le milieu normal contient les pesticides et comme ça, ça sera super parce que... Quand vous testerez un pesticide, vous testerez un pesticide contre un pesticide et du coup, vous ne verrez pas les effets. Vous voyez, ça, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Il y a une lutte actuellement sur, sur cette question-là hein. et euh, en tout cas pour le moment, depuis 2013, le protocole qu'avait proposé l'EFSA n'est pas mis en place. Il y a un organisme qui s'appelle le SCOPAF qui est chargé de mettre en place ce genre de choses. Il ne le fait pas depuis 2013. La vous pouvez dire ce que c'est que l'EFSA et le SCOPAF L'EFSA, c'est l'agence qui évalue les produits avant de donner des autorisations ou pas, mais elle le fait des protocoles qui ne et le SCOPAF, c'est vraiment un, un truc qui émerge de la Commission européenne elle-même hein, et qui va donner, fabriquer des règles à partir de là. Et le SCOPAF ne met pas les règles en place à partir de ce qu'a proposé l'EFSA. Et l'association des, des apiculteurs Polynice a demandé à, à, la, à la Commission européenne de donner les, les, les raisons pour lesquelles le SCOPAF ne mettait pas les règles en place, pour lesquelles, en gros, la Commission européenne ne met pas en place les règles proposées par l'EFSA. On leur a refusé ces informations. Et comme vient de le dire à Amandine, il faut parfois se battre, mais pour le moment, on n'arrive pas à obtenir les informations sur les discussions qu'il y a eues. L'association Polynis a été systématiquement déboutée. La médiatrice européenne a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner ces informations. Et la Commission européenne a encore refusé, c'était en 2019, de donner ces informations. Donc, on sait qu'à l'heure actuelle, la les, les, les, les, les toxicité chronique sur les abeilles, donc sur tous les insectes, n'est absolument pas regardé quand, quand on autorise un, un pesticide. Et du coup, il n'y a pas à s'étonner. Hein, vous voyez bien, ça veut dire quoi la toxicité chronique Actuellement, on regarde que la toxicité aiguë. C'est-à-dire, je, je mets le produit est ce que l'insecte meurt. Hein, avec, avec des études de toxicité chronique, évidemment, on conclurait que le tabac ne fait aucun mal aux humains. Vous pouvez fumer 40 cigarettes dans la journée, vous ne serez pas mort le soir. Hein. Donc, avec les techniques qu'on emploie actuellement, eh c'est très facile de ne pas voir les effets catastrophiques des, des pesticides. Euh, je pense que José a très bien montré pourquoi les, les entreprises ont mis en place des tests qui permettaient de faire ça. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une situation où il faudrait vraiment un, un, une vraie mobilisation des citoyens pour que ça change. Et à l'heure actuelle, eh euh, ce n'est pas encore suffisant. Oui, mais on... si, si, regarde, il y a plein de personnes qui nous écoutent. <rire> Donc, avant de conclure sur, sur la partie politique, j'ai juste encore une question pour toi, Pierre-Henri. Euh, spécifiquement, euh, et qu'on doit quand même poser dans cette sable ronde, c'est comment expliquer que certains scientifiques se laissent un peu instrumentaliser et rentrent dans ce jeu. Je pense que José et Amandine ont donné la réponse. Le, le problème est idéologique. Hein. Il y a, il y a un, un vrai problème de choix. Il y a des gens qui croient que la technique, c'est la seule chose qui nous permettra de nous sauver et que donc il faut ajouter des techniques aux techniques. Et si jamais nos techniques font du mal, on va trouver d'autres techniques pour faire du mieux. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a des gens qui sont en train de dire, j'ai vu un article il n'y a pas si longtemps que ça dans l'Express qui expliquait que pour que pour sauver les abeilles, on allait faire des, des, du, du microbiote transgénique pour abeilles qui résiste aux pesticides. Voilà, ça, ça fait… Vous voyez, on a une technique on va faire de l'autre technique. Ouais. Et donc, il y a des gens qui sont dans cette logique-là. Ces gens-là, en général, ils tiennent le haut des pavés dans les systèmes scientifiques parce que c'est ça qui apporte du fric, c'est ça qui est financé. Je dois ah. vous dire quand même que demain, tous les laboratoires de recherche français seront en grève <rire> et les chercheurs français seront dans la rue pour manifester, bien que d'ailleurs les préfectures ne leur aient pas donné l'autorisation parce que la nouvelle loi sur la recherche est en train de rendre encore plus dépendants les laboratoires par rapport aux industriels, et Dieu sait qu'ils l'étaient déjà. Actuellement, c'est très difficile de faire de la recherche sans recevoir de l'argent des industriels. Dès lors qu'on reçoit de l'argent des industriels, on n'est plus tout à fait neutre. Et dès lors, en plus, qu'on dépend complètement des industriels pour travailler, eh bien, on devient des employés des industriels. C'est ce qui se passe pour beaucoup de chercheurs, je pense qu'inconsciemment, ils pensent qu'effectivement, ils font le bien en faisant ce qu'ils font, mais, mais du coup, bah, ils promeuvent un système, tout un système, qui est fondé sur un, une technique de plus en plus destructive. Ils ne voit pas que, que, que ce qu'il faut remettre en cause, c'est vraiment notre modèle agricole dans son ensemble. Donc, et, et... que cette table ronde, ce linéaire permettra euh, aux, aux auditeurs de s'en rendre compte. Oui, je ne connaissais pas. Donc, donc, pour résumer, il y, a, il y a un peu deux raisons. Une raison idéologique… Et puis une raison financière. Absolument. Et les deux sont absolument indémêlables. D'accord. OK. Donc, euh, on, on va terminer parce qu'il faut vraiment oui. passer de la place. Alors, vas-y, José. Je vais répondre rapidement. Il y, a, il y a aussi les perspectives de carrière. Parce oui. Le pantouflage qui existe, c'est-à-dire qui touche peut-être plus les experts des agences de régulation, d'ailleurs, que les, que les scientifiques dans les instituts de recherche. Mais quand vous êtes. Euh, euh, à caresser l'espoir de rejoindre un jour la multinationale qui va multiplier par trois ou quatre votre niveau de salaire. Peut-être que ça vous incite à être un petit peu plus souple, un petit peu plus à l'écoute des arguments de l'industrie, votre futur potentiel employeur. Non, non, on veut pas entendre ça, on ne veut pas entendre ça. <rire> en tout cas… Le livre « Les marchands de doute hein, » écrit par Naomi Oreskes et Richard Conway montre très très bien l'intrication des aspects idéologiques et des aspects financiers dans, dans les décisions des scientifiques d'aller de, de ce côté-là. D'accord. Bon, alors on, on, on va conclure, parce que je le disais, il faut laisser de la place à toutes les questions qui, qui, qui me parviennent. Euh, on va conclure sur, euh, eh bien, bien sûr, un... Un pan très important, un acteur très important, qui est le politique et les pouvoirs publics. Et je vais passer la parole en premier à Amandine, parce que je pense que vous avez tous quelque chose à dire là-dessus. Mais Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer, notamment avec le dernier épisode sur les néonicotinoïdes, là, qui vient de se dérouler sous nos yeux depuis quelques semaines, comment le politique prend position, comment il s'empare de, de, de, de cette problématique mais comme on vient de le dire, en fait. donc, la, la, la science est, est, est confrontée à trois contraintes, donc financières, idéologiques et politiques. Et c'est vrai que nous, au quotidien, on voit hein, les, les tensions entre science et politique sont continues euh, à deux niveaux. D'abord, parce que les questions et les problématiques sont orientées et organisées par les politiques eux-mêmes, hein, euh, puisqu'il y a une prise de parole qui est organisée, euh, des politiques sont plus présentes dans les médias, proactives, aussi un choix de calendrier. Si je prends l'exemple des néonicotinoïdes, on apprend en plein milieu du mois de juillet, fin du mois de juillet, qu'on revient à une loi qui ouvre la dérogation aux néonicotinoïdes. Donc là, ça prend tout le monde de court. Voilà, donc le choix du calendrier n'est, à mon sens, absolument pas anodin. Et le deuxième niveau, c'est la question du temps long, souvent opposé aux urgences, aux urgences économiques, aux urgences sociales, etc. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de questions économiques et sociales. L'idée est d'avoir une vue d'ensemble et une projection sur le long terme, et j'y reviendrai. Donc, pour reprendre l'exemple des pesticides néonicotinoïdes, finalement on pourrait faire l'hypothèse que euh, les éléments scientifiques euh, dont on dispose quand même depuis un certain nombre d'années seraient la base de discussion et que les discussions politiques puissent porter exclusivement sur le pas de temps, la méthode, les alternatives, le calendrier. Évidemment il n'en est rien puisqu'à chaque discussion politique euh, la question de ce qui est vrai et n'est pas vrai sur un pesticide par exemple est remise au débat. Et ça, c'est assez fascinant à observer, notamment sur les néonicotinoïdes, puisqu'on on a quand même eu l'impression de vivre un bis repetita de ce qu'on a vécu en 2016. 2016, on a une loi sur la biodiversité. La Fondation, avec d'autres organisations, arrive à mettre dans cette loi la question des néonicotinoïdes. Donc, on a eu des débats très longs hein, à l'Assemblée nationale, au Sénat, très très intéressants donc des débats sur ce qu'on sait, de l'impact des néonicotinoïdes sur les populations d'abeilles et de pollinisateurs, qui arrivent in fine à une interdiction, donc quatre ans après, 2020, de l'ensemble des néonicotinoïdes en France. Donc finalement, le débat, on l'a eu. On apprend cette année, en plein mois de juillet, qu'on réouvre la discussion des néonicotinoïdes, donc on réouvre le débat, parce qu'on a des problématiques économiques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc passer la surprise de devoir de revivre un moment <rire> qui a été vécu par les uns et les autres comme un moment de débat d'ailleurs euh, relativement intéressant, mais qui a, qui a posé une, une, une vision finalement à quatre ans euh, d'une partie des pratiques agricoles, on réouvre ce débat et c'est bien, euh, on va dire, le, le, la, le politique, là, le gouvernement, qui, qui au-delà des questions de régression du droit d'environnement que ça pose, hein, je ne vais pas ouvrir le sujet, mais qui réouvre le débat euh, d'autoriser des dérogations sur les néonicotinoïdes. Donc voilà, on a eu une loi en juillet, enfin, l'ouverture sur la discussion d'une loi qui permettait de rouvrir les dérogations pour les néonicotinoïdes pour les betteraves, puisque l'argument premier qui nous a été renvoyé, c'est, vous comprenez, il y a une, une, un contexte économique extrêmement tendu pour la, la filière de betterave à sucre, et le seul moyen, l'unique, nous a dit le ministre de l'Agriculture que par ailleurs on a, on a pu discuter, le seul et l'unique moyen c'est d'ouvrir la dérogation aux néonicotinoïdes. Donc, euh, ce qu'il faut savoir sur la filière betteraviaire, parce que c'est intéressant de le dire malgré tout, euh, elle est en grande difficulté structurelle, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la réapparition de la jaunisse cette année qu'on a une filière de betteraves à sucre absolument euh, dans le rouge. Euh, depuis la fin des quotas sucriers, on a une production sucrière française qui chute, euh, les prix modulés du sucre euh, sont en berne, et euh, en fait, il euh, y a toujours cette concurrence euh, mondiale qui s'accélère. Là aussi, c'est multifactorial. Savoir... <rire> oui, mais surtout, une dimension économique sur ce coup-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la fermeture de quatre sites qui a été programmée ces dernières années. Voilà. Donc, la filière betterave, elle n'a pas à sucre, elle n'a pas attendu euh, euh, les néo pour ne pas aller bien. En revanche, les, les abeilles ont été le bouc émissaire de cette décision. Et quand nous, on, on arrivait auprès des politiques pour dire « mais finalement, il y a sûrement une alternative, parce que le plus dur avait été fait en 2016, et revenir sur une décision de cet ordre, c'est d'une part brouiller les cartes pour l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi s'asseoir sur des débats et sur ce que dit la science, euh, on nous dit que rien n'était possible. » Donc La prévalence des questions économiques, nous, on la voit tous les jours, hein, la question des emplois, vous comprenez, etc., ça va être compliqué. C'est surtout le sujet de la transition écologique. Donc nous, côté Fondation Nicolas Hulot, l'idée, ce n'est absolument pas de dire qu'il ne faut pas tenir compte des questions économiques et sociales, mais on doit maintenant considérer qu'il faut garder les deux de front. Et sur les néonicotinoïdes, euh, typiquement là, ces derniers mois, on aurait pu faire les choses autrement. Et notamment, la Fondation, on proposait euh, de pouvoir aider euh, les betteraviers qui auraient été en grande difficulté pour certains, puisque ça n'a pas été le cas de tous. Euh, sous condition, donc avec une conditionnalité de mise en place d'un certain nombre de pratiques qui permettraient de sortir de cette dépendance puisque, comme tous les pesticides, il faut prévoir et pouvoir anticiper une évolution du système agricole, remettre des haies, des rotations longues, etc. Mais ça, évidemment, c'est absolument ce qu'on n'a pas fait pendant quatre ans, une fois que la loi biodiversité a été votée en 2016. Donc, on voit bien que finalement, il y a aussi une, une utilisation du calendrier, des enjeux, etc., qui fait fi d'États et d'éléments de, de, scientifiques qu'on a pu même discuter par ailleurs. D'accord, donc merci. Euh, oui, et, enfin, moi je rajoute juste un truc au débat, c'est qu'il a été assez peu dit en fait, c'est que s'il si y a eu autant de problèmes avec les betteraves cette année, c'est en partie à cause du changement climatique et euh, des, des, le fait qu'il a fait plus chaud, que ça a favorisé, ça fait rire Pierre-Henri, parce que je case quelque chose sur le changement climatique, mais ça a quand même favorisé l'essor des... Des, des pucerons, non Oui, et par ailleurs… Ce euh, qui favorise beaucoup l'essor des, puc les des pucerons, c'est le fait qu'avec les néonicotinoïdes, on tue les, on tue les coccinelles. Oui. <rire> ça, ça se mord la queue, c'est drôlement bien, vous voyez Oui, et on a, on a choisi quand même d'apporter de, de, de, de, une solution conjoncturelle à un problème structurel, qui est celui de la filière de betterave qui ah. n'est absolument plus adaptée au marché actuel. Et donc ça, c'est un décalage de vision, mais c'est une vision utilitariste de l'économie de, de, de et de la science, finalement. Alors, euh, je, on, on, on, je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler de ces questions politiques euh, via euh, les, les questions des internautes. Et je voudrais commencer cette séquence parce qu'on a pris un, un petit peu de retard, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh, et euh, je vais donc commencer par la, la, la question de Aline, qui dit, euh, pardon, les lobbies... Excusez-moi. Euh, si les politiques publiques sont influencées par les industriels, comment mettre en place un lobbying de la part des scientifiques Autrement dit, comment améliorer le lien science-politique Moi, je voudrais répondre que le problème n'est pas là. Les scientifiques ne sont pas moins influencés par les lobbies que les politiques. Voilà le problème. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, ce n'est pas le problème de la science, c'est le problème d'une vision de quelle agriculture on veut et de, dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on a détruit tous les êtres vivants, oh, sauf ceux qui nous intéressent, avec évidemment le risque, on le sait bien, que si jamais il n'y a plus que les êtres vivants qui nous intéressent, et nous sur Terre, tous les maladies est concentrés là-dessus, et on est en train de le voir avec la Covid, hein, mais, mais euh, c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de détruire tout ce qui n'est pas les plantes qu'on cultive et les, les animaux qu'on élève. Si jamais c'est ce monde-là que vous voulez, votez pour les, les, les, les pesticides. Si vous voulez un monde où on habite dans le monde avec d'autres êtres vivants, où on coexiste avec le reste de la nature, alors il faut arrêter cette folie. Et ça, le problème, c'est que les scientifiques, sur ce plan-là, ils sont pas plus malins que les autres. C'est des problèmes de perception philosophique du monde. Et vous savez, il y a plein de scientifiques qui, qui pensent que bah, si jamais il y a des, des trucs qui nous embêtent, eh bien, il n'y a qu'à les tuer. Et puis c'est tout. Ce n'est pas un problème seulement de science. Évidemment qu'il y a des, des faits scientifiques qui montrent un certain nombre de choses, mais le problème, comme on l'a vu, c'est un problème de système. Si on veut réfléchir à quel système on veut, et eh bien, euh, il faut euh, que ce soit tous les citoyens et pas simplement les scientifiques. José oui, pour donner une, une, une réponse un petit peu positive, quand même, euh, les scientifiques se mobilisent aussi. Enfin, Pierre-Henri est quand même bien placé pour, pour le savoir. Je voudrais donner l'exemple des, des SDHI, c'est un fongicide qui bloque la respiration cellulaire et qui est un danger euh, extrêmement important. Bien, actuellement, on a pour la première fois, peut-être d'ailleurs à ce stade, une mobilisation très forte des scientifiques pour essayer de de pousser les autorités à appliquer le principe de précaution. Euh, et c'est une histoire qui, qui est en cours. Hein, est un... Donc, les scientifiques euh, se bougent aussi quand ils sont directement concernés. Bien sûr, quand certains scientifiques se bougent, hein, je ne disais pas le contraire. Maintenant, si jamais vous allez dans les institutions globales, la direction du CNRS euh, ou euh, l'Académie des sciences, vous allez tomber quand même sur une bande de fous furieux vingt en guerre contre la nature. D'accord. Alors, je passe à une autre question qu'on me signale. Euh, attendez, où est-elle? Euh, alors, de Carole, le droit de la mise en danger de la vie d'autrui. Euh, Peut-on l'opposer aux politiques? CF, l'affaire du siècle alors, Ça, ça rejoint un petit peu euh, l'annonce qui, qui a été faite il y a deux jours, euh, enfin non, même hier, par les ministres de la Transition et les ministres euh, et le ministre de la justice qui parle de délit d'écocide. Vous avez vu pas passer ça Donc, il y a une question qui dit, est-ce que le droit, la mise en danger de la vie d'autrui, peut être opposable aux politiques, comme l'a fait l'affaire du siècle En tout cas, là, ce qu'on peut observer, c'est quand même que la dimension juridique, ce soit sur l'affaire du siècle, là, sur plutôt la protection des citoyens face au changement climatique, mais aussi sur les pesticides, fait du chemin. Euh, ce qu'on n'observait pas il y a un certain nombre d'années, et je pense qu'on peut le voir vraiment d'un bon oeil. Donc, euh, sur les propositions euh, qu'ont fait, euh, euh, qu fait les ministres ce week-end, euh, on peut dire que c'est euh, une avancée, euh, parce qu'on reconnaît le délit d'écocide, enfin, on ne va pas rentrer dans des, les détails là, donc après, il faut analyser euh, ce que ça veut dire concrètement, et encore toute la mise en œuvre, mais on voit bien que l'outil juridique devient un outil euh, euh, de plus en plus pris en main, que ce soit par les politiques et par euh, les citoyens, et donc, je pense que ça, ça fait partie des, des cartes qu'on a dans nos mains pour faire imposer un certain nombre de choses à l'État ou aux industriels. Il euh, y a beaucoup de questions, José, oui, rapidement, tu, tu veux compléter oui, C'était opposable aux politiques, mais surtout à l'industrie. Monsanto a perdu à peu près tous ses procès aux États-Unis sur le glyphosate sur des questions de savoir est-ce qu'ils étaient au courant ou pas que leurs produits étaient cancérigènes et quand ils étaient, quand l'étaient, Est-ce qu'ils en ont averti le public Ça a été un des, un des arguments forts que les tribunaux américains leur ont opposé et les ont fait, les ont condamnés. Alors il y a une question pour Amandine que je trouve intéressante parce qu'en fait, on, il faut bien. Op proposer autre chose, alors, Amandine tu l'as évoqué, mais Marine te demande, est-ce que tu peux préciser quelle était l'aide proposée par la Fondation concrètement au Bétravier, quand on sait que l'argument économique est toujours utilisé comme un moyen de chantage contre les pratiques environnementales En fait, à la Fondation, alors évidemment l'idée pour nous, c'est jamais de faire fi des problèmes économiques et des contextes économiques, puisque comme nous l'a fait remarquer le ministre, une fois qu'on a dit que pendant quatre ans on n'avait rien fait, ce qu'il a admis lui-même, euh, il faut quand même faire quelque chose, et lui, sa solution, c'était de faire revenir les néonicotinoïdes euh, Nous, celle qu'on a proposée, c'est plutôt de réfléchir à une manière, évidemment, de compenser les pertes économiques, donc d'évaluer les pertes de rendement pour les betteraviers en l'occurrence, euh, et d'apporter une aide, mais qui soit conditionnée. C'est-à-dire qu'on a eu la même approche pour le plan de relance, hein, c'est-à-dire qu'on peut soutenir le secteur économique, mais il faut l'engager dans une une transformation sur le long terme, et donc conditionner les aides à un certain nombre de choses. Donc finalement, c'est ce qu'on avait proposé au ministère de l'Agriculture, de pouvoir, si les acteurs, enfin les betteraviers étaient en difficulté, proposer une aide à l'hectare, mais qui soit conditionnée au fait de mettre un certain nombre de, mettre un certain nombre de pratiques agronomiques en place, donc la, la réintroduction de haies, l'allongement encore un peu plus long des, des, des rotations, un certain nombre de techniques de biocontrôle, etc., donc, quelque part, de faire du gagnant-gagnant. On entend une difficulté économique si elle est évaluée, mais en revanche, ça demande un engagement des acteurs derrière. Donc, ça, pour nous, c'est ce qui permet de, de recréer vraiment un contrat social entre la société et notamment, là ici, les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, assez inaudible de la part d'un grand, grand public de voir, notamment, par, par exemple, Barbara Pompili soutenir la fin des néonicotinoïdes en 2016, ne rien dire en 2020, et puis surtout, laisser faire pour les années à venir, parce que ce qui nous interpelle aussi beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun engagement qui ferait qu'on ne revienne pas sur le débat dans quatre ans, finalement. Donc voilà, c'était le, le sens et de la proposition, co une aide éco-conditionnée. Et, et alors, pour, pourquoi pourquoi ne, vous, vous n'avez pas été écouté le ministre nous dit qu'il a, il a, voilà, a essayé de regarder dans quels espaces européens-français il pouvait identifier cette aide, de, de faire appel au fonds d'indemnisation, etc. et que c'était absolument impossible. Donc, une fois qu'on nous dit que c'est impossible, c'est impossible. Donc, en fait, on en est là. C'est-à-dire qu'à notre sens… jusqu'au bout du… du voilà… De... Lui nous dit être allé jusqu'au bout, mais ce qui nous interpelle, c'est que, euh, en fait, euh, que le débat n'est pas venu par bout. C'est-à-dire que le débat n'a pas été posé dans le sens où les betteraviers ont un souci, on identifie la question de la jaunisse et des pucerons. On aurait pu discuter avec le ministère de l'Agriculture et lui discuter avec nous et tous les autres acteurs des solutions à mettre en œuvre pour gérer cette crise. Non, dans le même bloc le 23 juillet, on, a, on nous a dit « il y a un problème de jaunisse sur les pucerons » le ministère de l'Agriculture a décidé d'ouvrir une dérogation au Bétravier sur les néonicotinoïdes dont on sait par ailleurs que depuis quatre ans, il tape à la porte du ministère pour avoir chaque dérogation chaque année. Donc, donc, donc voilà, on peut être un peu dubitatif sur l'approche qui a été faite de ce, de ce dossier. José Mais je voulais euh, attirer l'attention sur le fait qu'en fait cette politique, elle est surdéterminée par la politique commerciale ou économique. Je l'ai montré à plusieurs reprises, c'est à nouveau le, le cas. C'est-à-dire que si on placait, si on maintenait l'interdiction des néonicotinoïdes, effectivement, alors que les pays voisins, eux, produisent de la betterave et du sucre avec dérogation, eh bien, euh, on introduit un différentiel et les, la profession euh, se mobilise là-dessus. Et la réponse qu'on fait, c'est pas il faut régler le problème au niveau européen et, et que tous les pays harmonisent véritablement leur politique. On, on, re, on repart en arrière parce que prime la, la dimension commerciale et économique. J'ai montré à plusieurs reprises que c'est ce qui a fondé toute la, la régulation du secteur. C'est toujours ce, ce, ce point commercial. Et tant qu'on en est là, effectivement, on, on, on est en situation délicate. Alors là, il y a une question. Oui. Juste un mini-point, parce que cette question de règles commerciales elle est essentielle à la Fondation. On travaille depuis 4 ou 5 ans sur l'évolution des politiques commerciales. Et notamment, l'une des propositions qu'on fait, c'est de mettre en place des mesures miroirs. C'est-à-dire le fait de pouvoir interdire euh, l'importation de produits traités avec euh, des pesticides ou des intrants euh, qu'on qu n'utilise pas, qui sont interdits en France et en Europe. Évidemment qu'il y a une question de distorsion de concurrence à un moment, euh, puisqu'on peut importer des produits traités avec du glyphosate, etc. Alors, on peut avoir le discours d'une Europe exemplaire et d'une France exemplaire qu'on peut avoir, mais aussi, à un moment, il faut des politiques qui protègent. Et les politiques commerciales, aujourd'hui, elles ne protègent pas. Elles, elles, elles mettent à, à tout vent les producteurs sur les marchés internationaux et c'est le cas du sucre en France. D'accord. Alors, il y a une question qui est aussi bien pour les intervenants que pour les journalistes qui nous écoutent. Euh, comment bien informer les citoyens quand la majorité des médias officiels sont payés par les lobbyistes Quelle est l'indépendance des médias grand public sur ces sujets et je voudrais vous répondre au moins sur un point, c'est que l'un des, des, des principaux acteurs de ces questions sur les, sur les, sur les pesticides en France, c'est Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde, Donc, euh, et, et qui est effectivement la cible de tous les trolls à la, à la solde des, des, des producteurs de pesticides, y compris d'ailleurs dans la communauté scientifique. Donc, il euh, y a des, des journalistes qui arrivent à faire leur travail dans les conditions actuelles, je, je suppose que ce n'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les journaux, mais ça existe et, et je, je veux reconnaître là le fait que ces journalistes sont courageux et font leur travail très très bien. Je ne je, je cite pas Juliette, bien sûr, <rire> qui est ici, <rire> et qui du coup prouve bien son courage, elle aussi. Euh, vous voulez dire quelque chose, Amandine José, sur ce sujet Non. Non. Alors, euh, on me pose une question euh, sur euh, une entrée oups qui vient de sauter là pardon parce qu'il y en a beaucoup une entrée subsaharienne dans les recherches scientifiques alternatives permettant d'opposer au discours de Monsanto des pistes sérieuses sur les maladies locales des plantes. Alors une entrée subsaharienne dans les recherches scientifiques alternatives est-ce que euh, est-ce y a une façon c'est trop spécial, on n'est pas au courant, on ne peut pas répondre. Bon, OK. Euh, une autre question. Euh, « Quelle est la réforme du cadre réglementaire qui permettrait d'assurer un véritable contrôle scientifique des pesticides ben ?» Ça, je crois que José, nous... en fait, il faut tout changer, non ben, Il faut changer beaucoup de choses, ceci dit… Euh... Ma conviction, quand j'ai commencé à me pencher sur ces questions, c'est que la solution, elle passe par l'interdiction de tous les pesticides. En fait, quand on regarde quand on regarde l'histoire des pesticides, petit à petit, bon, au début, l'autorisation, c'est facile. L'industrie joue sur du velours, c'est les, les tests toxicologiques. Et puis, on a vu que le, le dispositif faisait qu'en fait c'était euh, euh, ceux qui sont présentés par l'industrie j'entends bien qu'elle a dû en écarter elle-même euh, quand les, les la toxique, la toxicité euh, aiguë était trop trop trop forte bon mais sinon, ce qu'elle présente en général, il y a une autorisation assez facilement. Et il va falloir attendre 20 ans, 30 ans pour que on commence à faire remonter des, au niveau des études sur le terrain, d'observation. Ça a été le cas par exemple au Sri Lanka sur le, le, le, le glyphosate dans les rizières, où on, on a commencé à observer des, des, un taux de, de, de maladies rénales extrêmement alarmant et, et qu'on n'expliquait pas, etc. Bon, c'est un peu l'histoire de tous les pesticides au fil des, des, des décennies, on finit par se rendre compte qu'ils ont un impact négatif sur la santé humaine, qu'ils ont un impact négatif sur l'environnement. Donc, euh, pour moi, voilà. Alors, après, dans un court terme, bien sûr, que, on peut améliorer le système, enfin, je vais aller assez vite. C'est tous les éléments qu'on qu a pointés. Il faut, bien sûr, davantage faire la place à l'épidémiologie, donc ça demande du temps. Il faut davantage euh, s'intéresser... À tout ce qui est exposition à bas bruit, à faible dose, euh, prendre en compte les expositions quand il y a la matière active, elle est associée à un adjuvant. L'adjuvant est parfois plus dangereux que la matière active, ou en tout cas, il y a des effets et les effets cocktails que tu évoquais, où euh, les, les deux deviennent de plus en. renforcent leur toxicité. Il faut pouvoir aborder toutes ces questions, prendre les effets sur l'environnement, les effets indirects. Euh, sont, sont également des, des éléments très importants à considérer. On, il ne s'agit pas, il suffit pas simplement de regarder si telle espèce va être impactée. Il faut voir encore les conséquences sur les fonctions écosystémiques, oui. voir les conséquences sur d'autres populations. Mais, ça, pas, mais tout ça, ça passe par quoi Par le Parlement européen Qu'est-ce qu'il faut euh... Non, mais attends, moi, je, je pense qu'il faut quand même, il faut, il faut bien se rendre compte que tout ça, ça ne peut marcher que si on change de modèle agricole. Notre modèle agricole actuel, il est fondé sur les pesticides. On fabrique des variétés de plantes qui sont parfaitement homogènes, qui sont sensibles à toutes les maladies. Et après, du coup, on a besoin de tas de pesticides pour soigner ces plantes. Si on veut, faire, si on veut arriver à réguler les pesticides, il faut faire de l'agroécologie. C'est ce que disait Amandine tout à l'heure dans ce qu'elle demandait à ses betteraviers pour, pour leur donner des, des, des, des aides. Si jamais il faut passer à l'agroécologie, il faut faire une agriculture beaucoup plus savante que l'agriculture actuelle, une agriculture qui prenne en compte les relations entre les organismes vivants qui sont dans les champs, ceux qui sont sur les bords des champs, ceux qui sont autour, etc. Il faut dans les champs remettre de la diversité génétique. Il faut arrêter de cultiver des milliers d'hectares avec la même variété. Tant qu'on fera ça, on n'arrivera pas à s'en passer. Et du coup, on sera dans un conflit constant où il y aura des gens qui diront « Ah oui, vous m'interdisez des pesticides, mais je ne peux pas parce que regardez, si je ne mets pas de pesticides, toutes mes plantes meurent. » Si jamais toutes ces plantes meurent, c'est qu'il ne met pas les bonnes plantes. Donc mmh. il faut, et qu'il ne les met pas dans les bonnes conditions. Donc il faut absolument revoir le système agricole dans son ensemble, et à ce moment-là, on peut espérer euh, moraliser un petit peu le système des pesticides, mais on ne peut pas moraliser le système des pesticides sans changer le reste. Pas possible. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une réforme de la PAC. Très oui, courtement, le Parlement en européen a adopté bon. des propositions de réforme, euh, il y a, je crois, en, en fin 2019, qui, qui, qui constituerait une étape très intéressante. À, à ce stade, je n'ai pas eu connaissance qu'elles soient euh, examinées par les États membres et qu'elles doivent, euh, qu do, doivent se traduire en en, ouais, alors, en... pas, mais il y a des avancées dans vais... cette position. Alors, je voudrais juste faire une petite reprise là sur la question concernant les journalistes, parce que je vois qu'il y a eu des, des, des réactions assez mécontentes. Donc, euh, moi, c'est une question qui m'a été remontée, donc je ne vais pas être à la fois jugée partie, mais il est évident que sans le travail des journalistes, on ne pourrait même pas faire le quart de ce débat euh, puisque c'est grâce euh, notamment à ceux du monde, puisque Pierre-Henri l'a dit, qu'on sait autant de choses. Et euh, donc, je conseille à tout le monde de suivre euh, tous les articles, de, de, de, de, notamment des deux Stéphane, qui, euh, qui euh, alors, il n'y a pas que, évidemment, mais qui euh, font euh, voilà un travail euh, remarquable et, et continu sur toutes les études qui sortent sur les pesticides. Voilà. Alors, <rire> euh, donc, non, non, parce que je voulais faire cette petite mise au point. Je, je vois que la question a pu être mal prise. Alors, euh, alors les, traitements, euh, les traitements préventifs existent euh, encore pour les légumes industriels, mais beaucoup moins pour les légumes frais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les fruits, demande Emmanuel. Euh, donc, on me remonte cette question, mais je, les traitements préventifs… Euh, je ne sais pas trop ce que c'est de moi, Je ne je sais pas, je ne je, je m'y connais pas du tout en traitement des fruits, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément. Oui. Enfin, Ce qu'on nous dit, c'est que quand on mange une pomme, en général, elle a eu plusieurs dizaines de traitements. Je ne pense pas mmh. qu'ils aient tous à posteriori. Donc, je suis à peu près sûr qu'il y a des traitements préventifs sur les fruits. Mmh. Alors, et par ailleurs, c'est là où… Pardon, C'est là où en fait où c'est la vision de l'agriculture et de l'approche de l'agriculture dont parlait Pierre-Henri tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur un point qui me semble assez intéressant, c'est que en fait là, on est absolument schizophrène. On a un plan éco qui a été initié en 2008, qui donnait des objectifs ambitieux à 2018. Donc, c'était de réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans. C'est un plan qui a bénéficié de 40 millions d'euros par an. Donc, ça peut paraître beaucoup sur le papier, mais en fait, quand on voit que la PAC, c'est 9 milliards par an en France, on se dit que finalement, bon, l'intention était assez faible, mais si encore on avait une politique agricole qui, qui venait abonder cette vision et ses objectifs, on aurait pu se dire que finalement, on tire dans le même sens et qu'on a une forme de cohérence des politiques publiques. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est vraiment le sentiment d'être écartelé entre des politiques mastodontes comme la PAC qui, euh, qui, voilà, qui assoit ce modèle dont on parle depuis tout à l'heure, donc avec cette vision euh, euh, préventive, en fait, l'usage des pesticides, cette vision, euh, l'usage a priori, en fait, euh, des pesticides, euh, et puis des plans qui visent à corriger à la marge euh, des défaillances, comme ce Alors plan on dit, ECOFITO. va peut-être donner le résultat du plan ECOFITO de combien on a réduit les pesticides eh ben, on les a réduits de euh, moins 25 non, on <rire> Autrement dit, on les a augmentés de 25 non. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, là, on en est là, après 12 ans de plan éco oui. une augmentation de 25 des pesticides avec, euh, euh, on va dire, je crois que c'est entre 700 et 800 millions d'euros mis sur 12 ans sur le plan écophyto. Donc, l'argent public aujourd'hui a concouru à augmenter les pesticides de 25 Donc, c'est là où la vision dont parle Pierre-Henri, elle est fondamentale. Tant qu'on ne partage pas cette vision commune, on ne met pas les moyens pour y arriver. Alors, et pour un la Fondation va publier en, juin, en janvier prochain une étude qui analyse les financements privés et publics qui concourent ou non à la sortie des pesticides. Donc je ne vais pas livrer les informations là, mais il y a des belles surprises. Ça va faire mal. Alors, j'ai je, je, une question qui pourrait servir peut-être de, de, de conclusion, puisqu'il est 43, mais après, vous me dites, hein, on peut continuer. Euh, l'émergence, alors c'est une question de Patrick, l'émergence d'un projet politique s'appuyant sur le changement de philosophie nécessaire évoqué par pierre enfin évoqué par vous tous, hein, euh, notamment l'agroécologie. Donc, euh, cette émergence, vous semble-t-elle encore réaliste je vais répondre en premier, ça laissera aux autres le temps de, de, trouve, de, de, de voir ce qu'ils veulent dire. Moi, je voudrais dire qu'elle me semble d'autant plus réaliste qu'elle est inévitable. Je pense que notre système agricole va dans le mur. Il va dans le mur et quand on voit l'histoire des betteraviers dont on parlait tout à l'heure, ils se cassent la figure et ils prétendent que c'est à cause des pucerons, alors qu'en réalité, c'est à cause de, du modèle dans lequel ils se sont placés. Les agriculteurs sont malheureux pour la plupart. Les agriculteurs souffrent dans leurs exploitations parce qu'actuellement, le système agricole est mal fait et le système agricole ne leur permet pas de vivre décemment et on leur, on leur raconte qu'il faut encore plus détruire tout ce qui traîne autour d'eux pour arriver à mieux survivre. Et ils savent bien qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Je pense que de plus en plus les agriculteurs sont dans une situation impossible de se rendre compte qu'ils sont en train de détruire l'environnement dans lequel ils sont et, et, et, et de ne pas réussir à survivre malgré ça. Je pense que ce système est à bout de souffle et il se cassera la figure d'une manière ou d'une autre. Alors, Plus on le fera intelligemment, plus on le fera progressivement, plus on mettra en place une agroécologie saine qui permette de nourrir les gens sans détruire tout ce qu'il y a autour. Plus on le fera de façon douce et accompagnée, mieux ça sera. Si on attend que tout se casse la figure, eh bien, tout se cassera la figure, on le refabriquera après. Ça fera beaucoup plus mal, c'est tout. Amandine, est-ce que c'est encore réaliste mais je pense qu'il faut que ça le soit pour nous, pour notre santé mentale, nous les ONG, mais pas que, non, je rejoins absolument Pierre-Henri, parce que en fait, on sent bien les chiffres d'augmentation de la bio, les nouveaux installés, enfin, les nouvelles installations d'agriculture montrent qu'il y a une appétence en fait pour ces, ces nouveaux modèles. La question, c'est comment on accompagne. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'il y a une partie des agriculteurs qui ne changeront jamais, mais il y a une partie qui changeront euh, si on leur donne des signaux, des outils euh, euh, et, qu et si on est cohérent en termes de politique publique. Moi, la question que je me pose, c'est dans, dans quel pas de temps on peut réussir à faire ça, parce que la fragilisation de nos écosystèmes contribue aussi à l'accélération finalement des impacts du changement climatique. Et on sait qu'en fait, on est dans un contexte d'urgence. Donc, euh, euh, moi, je rejoins Pierre-Henri sur le fait que ça arrivera. Ma question, c'est quand <rire> Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de... Voilà, de pousser tous les leviers, comme on sait que c'est des phénomènes d'emballement, euh, voilà, c'est ce contre quoi on joue. Ok, José, un mot de conclusion sur... ben, Pour répondre à la question, s'il s'agit de savoir si c'est réaliste, je dirais que ce n'est pas réaliste, c'est réel, c'est en cours. Il faut aller voir, les. tu viens de citer les, les, les, les agriculteurs dans, engagés dans l'agriculture biologique ou dans l'agriculture la, bioéquitable, euh, c'est euh, des agriculteurs qui s'organisent. Il y a des, des centres de, de recherche où ils sont en première ligne sur la recherche de solutions. Je pense au CIVAM, par exemple. Même l'institut de recherche agronomique qui a longtemps été, on va dire euh, le, le comment dire, le moteur du développement de notre agriculture euh, dite conventionnelle, aujourd'hui s'intéresse de façon croissante à ces problématiques. Et donc elles sont réelles. La question, c'est quand quand se fera la bascule? Euh, c'est la question que tu viens de poser, mais tout, tout, toutes, ces, toutes ces démarches, elles existent, elles, oui. elles, tous les jours, elles, elles progressent et, euh, et elles prouvent pro... elle prouve que c'est possible. Oui. Donc oui. On, on peut terminer sur cette note quand même optimiste, hein, qu'il y a des, des signaux euh, faibles, mais il y en a de plus en plus. Et euh, ça, tout ça va, va, va finir par aboutir, euh, notamment grâce à votre travail à tous les trois et euh, au travail de la fondation et au livre qui vient d'être publié. Sur si la question biologique, on est, est sorti des signaux faibles hein, au niveau de la consommation. Oui, non, je parlais de la On est obligé d'importer des produits d'autres pays pour servir la, la demande nationale. On oui, oui. Est, plus dans les signaux, Donc, on, on voit bien qu'il y a ce fameux triangle, toujours le consommateur qui lui est prêt à basculer ou a déjà basculé, et puis les pouvoirs publics et l'industrie, et que voilà, il faut que les trois s'accordent ensemble pour, pour que ça se passe. Alors il me reste à vous remercier tous les trois, à remercier tous les gens, Juliette qui nous ont euh, suivis et ont posé des questions, et a également annoncé le proche, la prochaine conférence. Alors, comment tu as dit Toilinaire. Voilà. voilà <rire> euh, donc, euh, voilà, le 3 décembre, euh, à 17h30, avec Laurence Hialom, Alain Grangeland et Olivier Bodin. Donc, ça sera sur l'aspect économie-écologie. Voilà. Écoutez, euh, merci à tous. Euh, et euh, je, je vois que beaucoup de, man, beaucoup de personnes demandaient des, des, des sources et euh, de la documentation donc ça, Amandine, je pense que euh, ça sera... Euh... Oui, on enverra tous d'une part la note sur le glyphosate et puis on pourra envoyer peut-être associé à ça des liens sur des articles qu'on a pu faire, des articles de Pierre-Henri de José, on essaiera de faire quelque chose de, de plus large et plus complet voilà, et notamment, je, je, on a beaucoup demandé la, la note, j'ai vu passer la note que tu citais, Pierre-Henri, enfin la note où les industriels disent… Euh, oui. Voilà. J'ai mis le lien dans un, dans un texte que qui est sur le site de la Fondation, on pourra donner un lien vers ça. Voilà, et le site d'Alain Grandjean, je crois aussi. Voilà. Merci. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous et Bien. à toutes, et même à toutes et à tous, et, euh, à bientôt. À bientôt. Ouais. Au, revoir. au revoir. Merci. Merci. À bientôt.